Humaine. La mise en œuvre de cette technique va vous prendre à peu près 25 minutes en comptant les temps de séchage. On est sur une figurine type 28 mm, certes c'est un nain, mais c'est un nain à poil, donc ça fait quand même beaucoup de surface de peau pour que vous ayez une proportion de surface par rapport au temps de travail. Le but de ce tuto est bien sûr eh d'avoir un effet de peau réaliste sur vos figurines. L'objectif étant la rapidité d'exécution. Les trois points clés pour la réussite de votre peau humaine. Euh, le choix des teintes de couleurs. Un bon choix d'ancrage et l'application d'éclaircie focalisées. Alors, on a la couleur chair de base, la chair un peu plus claire, l'ivoire, notre encre chair et l'encre rouge. Et donc, première étape sur une base assez claire. On a fait un zénithal, mais il est très, très blanc. On va appliquer notre couche de base. Pareil, pas trop dilué pour pouvoir faire courir très vite. et on va la passer en deux fois. Voilà, on a fini nos, notre couche de base, qu'on a posée en deux fois. La chair rosée. Et maintenant on va passer à l'encre Et donc on va appliquer notre ancrage. Donc là j'en pose beaucoup. Et je vais aller l'étaler petit à petit pour éviter qu'il stagne trop dans les creux et de faire des énormes tâches. Voilà. Là le lavis a séché, on va pouvoir passer directement à notre couleur chair un petit peu plus claire. Et alors c'est là où il va falloir faire bien attention à l'appliquer pour dessiner les muscles. Je ne vais pas l'appliquer sur toute la figurine mais uniquement sur les zones qui m'intéressent. Donc là par exemple, uniquement là, je vais essuyer mon pinceau et je vais la fondre légèrement pour éviter trop de traits. Je fais ça assez rapidement, et petit à petit. On va dessiner les muscles un par un. Bien entendu, je ne vais pas dessiner les muscles qui se trouvent en dessous. On va se, surtout se focaliser sur ce qu'on voit et ce qui va capter le plus de lumière. Enfin, J'évite sa scarification parce que je ne sais pas encore si je veux le faire en chair ou en euh, tatouage. Enfin, et petit à petit, je vais, si comme là par exemple, je me dis, ah, j'en ai mis beaucoup trop, il va falloir que je le que je le fonde. On peut toujours revenir plus tard, réutiliser la couche de base et refaire un ancrage pour avoir la couleur qu'on désire. Voilà, là on a fini notre premier éclairci rapide. Et on va attaquer le dernier à l'ivoire. Comme d'habitude, on va appliquer notre ivoire sur une zone encore plus réduite que tout à l'heure pour uniquement souligner le muscle. Et c'est cet effet, par contraste, qui va créer la peau de la figurine. Voilà. Pareil, si vous vous trompez ou si vous pensez qu'il n'y en a pas assez, Rien ne vous empêche d'étendre les zones ou d'y revenir avec de la, votre couche juste avant donc là le premier éclairci pour faire votre transition voilà là on a fini le deuxième éclaircissement et après on va utiliser de l'encre rouge pour aller faire l'escarification, un peu le nez et le visage, et lier nos teintes. Un peu dans le dos pour accentuer l'ombrage, faire les runes. augmenter un peu l'ombrage au niveau des cuisses faire la lèvre un nez rougeau au niveau des doigts Un petit peu au niveau des genoux. Dernière scarification. Et les orteils. Là, on a fait notre rouge. On a fait les quelques parties qui lient la peau, euh, les zones de peau entre elles. Et on pourra attaquer le reste de la figurine.